Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons programmer le jeu Tron sur votre calculatrice. Tron est un film de 1982, une suite est également sortie en 2010. Alors pour résumer, Flynn, qui est un programmeur de jeux vidéo, s'est fait voler certains de ses jeux par un de ses collègues, Dillinger. Donc Flynn va essayer de rentrer dans le système de la société pour trouver des preuves. Mais pour ça, il va être obligé de rentrer dans l'entreprise pour accéder à un terminal, malheureusement pour lui, il va être détecté par le système et un laser va le dématérialiser et l'envoyer à l'intérieur du système informatique. Donc le film se passe principalement à l'intérieur du réseau informatique et les personnages, comme vous voyez ici, sont en fait des programmes. Donc Flynn va être capturé et il va devoir participer à des jeux, donc soit des combats de disques ou des courses de motocycles. Donc la version que je vous propose peut se jouer à 2 ou à 3. Donc à 2, un joueur a les touches 1 et 7 pour diriger la moto, et l'autre les touches moins et la parenthèse. Donc on tape Go, Exécute, et ensuite vous dirigez la moto, le but étant de s'arranger pour que l'autre joueur fasse une collision, donc soit avec le bord de l'écran, soit avec une des trajectoires. Donc là on voit que c'est Tron qui a gagné. Pour jouer à 3 vous tapez GO 3 et le troisième joueur aura les touches POINT et ans pour diriger sa moto. Donc dès qu'un joueur a percuté il est éliminé mais les autres continuent à jouer. Voilà on voit que là c'est IORI qui a gagné. Donc on a besoin de créer des motos qui à la fois sont identiques mais en même temps on doit les distinguer par leur nom, par exemple TRÔNE, IORI, leur position à l'écran, Évidemment, les trois motos ne sont pas au même endroit. Dans quelle direction vont ces motos Leur couleur Est-ce qu'elle a perdu Etc. Donc, pour faire ça, on crée en Python ce que l'on appelle des classes. Donc, on écrit classe moto et on va initialiser une moto avec différentes propriétés. Donc, là, j'en ai mis trois un nom, une position X et une couleur. Donc, voilà la notation. On va mettre self.nom égale le paramètre nom. Sa position, ça va être le paramètre X. Et la couleur, le paramètre couleur. Et on peut rajouter d'autres propriétés, par exemple de dire que la moto n'a pas fini de jouer. Alors maintenant qu'on a une machine à fabriquer des motos, eh bien on va pouvoir créer des motos personnalisées. Alors comment on fait ça Eh bien je vais appeler J1 donc pour le joueur 1. La moto qui aura comme paramètre tron, qui sera la position 0 et qui aura comme couleur 230, 180, 60. Je peux créer un joueur 2, un joueur 3, etc. Alors concrètement, si je demande j1.nom, il va me répondre tron. Quelle est la position du joueur 1 0, puisqu'on a mis 0 ici. Et pour le deuxième joueur, quel est son nom MCP. Quelle est sa couleur et me renvoie le code couleur. Alors maintenant il s'agit de déplacer les motos. Pour ça, on va utiliser ce que l'on appelle des méthodes. Donc j'ai ma classe moto et on va définir la méthode avance. Donc avancer de des pixels. Donc je dis que la position de la moto avance de des pixels. Et on peut créer d'autres méthodes. Par exemple, mise à jour d'une moto. Qu'est ce que ça veut dire eh bien, faudra tester si une des touches de changement de direction a été tapée, faire le déplacement de la moto, regarder s'il y a une collision, etc. Alors si je reprends l'exemple avec J1 et J2, quelle est la position de la moto au départ bah, C'est 0, donc toujours le 0 qui est là. Et si j'applique la méthode avance à J1 avec comme paramètre 10, ça veut dire que J1 va avancer de 10 pixels. Donc la position va avancer du paramètre 10. Donc si je lui demande ensuite quelle est la position de J1, il me répond 10. Et si j'avance de 50, la position sera maintenant de 60. Alors le programme principal du jeu, que j'ai appelé Go, avec par défaut deux joueurs. On efface le fond de l'écran avec une couleur que j'ai appelée Fond. On définit maintenant les trois motos. La première qui s'appelle Tron, qui est la position x Égale à 0, Y égale à 110. Ça veut dire au milieu à gauche de l'écran. Ensuite, dans quelle direction va la moto au départ Donc On peut aller soit vers la droite, vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Donc là, le 1 correspondra à cette direction-là. La couleur de la moto et quelles sont les touches qui permettent d'aller vers la gauche ou d'aller vers la droite. On fait pareil pour la deuxième moto, que j'ai appelée MCP. Complètement à gauche et au milieu, la direction 3, donc qui correspondra au déplacement vers la gauche, la couleur de la moto, parenthèse droite et touche moins. Et s'il y a un troisième joueur, on l'appelle Yori, il sera au milieu de l'écran et tout en bas, direction 2, c'est-à-dire vers le haut, sa couleur et les deux touches pour les déplacements. On considère pour l'instant qu'il n'y a que deux joueurs, J1 et J2, mais si on a rentré un paramètre plus grand que 2, eh bien on va rajouter le joueur 3. Tant qu'il reste plus d'un joueur dans le jeu, on va parcourir chacun des joueurs. Donc J, ça va être J1, J2 et ensuite J3. On va mettre à jour le joueur, c'est-à-dire tester si une touche a été appuyée pour ce joueur, le déplacer et regarder s'il y a une collision. Lorsqu'il y a une collision, fin va passer à vrai. Et dans ce cas-là, on va enlever le joueur de la liste des joueurs. Donc c'est comme ça que la liste des joueurs va petit à petit diminuer. Comme la NumWorks va trop vite, on est obligé de faire des petites pauses pour que ce soit jouable. Une fois qu'on sort de cette boucle, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul joueur. Donc on va récupérer ce joueur qui peut être J1, J2 ou J3. Et en bas de l'écran, on va afficher le nom du joueur, Gagne, avec la couleur de la moto, et comme couleur de fond, le fond de l'écran. Donc vous trouverez le lien vers le programme sous la vidéo. Donc là on voit la couleur du fond, la définition d'une moto avec les quatre directions possibles, le nom de la moto, sa position XY, quelle est la direction actuelle. Donc par exemple 0,1 ça veut dire 0 suivant les X, 1 suivant les Y. La couleur, quelles sont les touches pour aller à gauche ou à droite donc la propriété temps sert uniquement à ralentir la calculatrice. On va attendre 0,3 secondes avant d'avoir le droit d'appuyer à nouveau sur une touche. C'est-à-dire que si vous tournez à gauche, à gauche, il faut au moins 0,3 secondes entre les deux pressions de la touche. Donc la mise à jour d'une moto, on regarde si le joueur a appuyé sur la touche pour aller vers la gauche. Dans ce cas-là, on va tourner avec un paramètre moins 1, et si c'est vers la droite, avec un paramètre 1. Alors, ça veut dire quoi tourner Eh bien, on va changer la direction de la moto. C'est-à-dire que si on était dans cette direction, on va soit augmenter de 1, ou on va diminuer de 1. Ensuite, on calcule la nouvelle position de la moto, qui au début est en x, y, mais qui va se déplacer suivant une certaine direction, donc que j'appelle dx et dy, et donc la nouvelle position, ça va être X plus DX, Y plus DY. Pour savoir s'il y a une collision, avec le bord ou avec une des trajectoires, c'est très facile. On regarde, est-ce que la couleur en XY est différente du fond Si c'est le cas, c'est qu'il y a une collision, et donc on met fin avec la valeur vraie. Sinon, eh bien en XY, on fait un petit carré 1, 1 avec la couleur de la moto. Et le programme Go est celui que je vous ai décrit tout à l'heure. Voilà, à bientôt